Bonsoir, donc euh, bien revenu du coup sur le plateau de TV de vous. Nous sommes avec Nils, du Gard, donc euh, Gardez-vous. Hein. Oui, c'est ça la magnifique blague de Aurélie tout à l'heure on dénoncera personne évidemment non, sur ce non, plateau non, et donc non. Mais du coup voilà pourquoi es-tu ici Gardez sur Paris euh, pff, bah, Pour continuer un peu euh, ce qui s'est entamé euh, ici place de la République il euh, y, y a cela trois mois c'est ça à peu près hein non enfin, euh, Moi quand euh, j'ai eu l'occasion de le faire près de chez moi dans le Gard j'ai foncé sur l'occasion c'est comme je te disais tout à l'heure un peu ma Ma vie a vraiment un sens avec, euh, avec cette idée de, de, déba de débattre en place publique avec n'importe qui Je l'ai toujours fait euh, durant toute ma vie euh, De ne pas juste se satisfaire de mon petit confort euh, euh, Et d'aller plus loin que ça quoi. Alors, Pour ça je suis très mal à l'aise dans une fête euh, Dans les trucs comme ça J'ai envie de prendre des gens à l'écart et au débat et, et même souvent dans ma bande d'amis j'étais un peu la risée de vouloir toujours un peu euh, philosopher comme on dit mais c'était pas ça moi l'idée c'était juste d'aller plus loin que ça quoi on peut pas juste se satisfaire et voilà pour moi euh, ce qui s'est passé place de la république c'est une occasion d'en parler avec les gens quoi et de voir ce qu'ils ont à dire en face quoi et qu'est ce qu'on pourrait proposer D'accord. Et donc du coup, enfin, euh, du euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus hein Qu'est-ce qui se passe là-bas euh, ah, Alors coup, comment ça s'est déroulé là-bas euh, bah, Je crois que, en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai eu cette impression qu'on en était au même point. Euh, que ce qui s'était déroulé dans le Gard euh, c'était aussi déroulé à République euh, les mêmes problématiques parce qu'il a fallu repartir à zéro euh, pour pas que tu vois ça ait une, con une connotation quelconque il fallait que le mouvement se repart et se recrée de zéro quoi avec les gens qui sont là sur place comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on organise qui, quoi, comment quoi et pas juste prendre un modèle et, euh, et du coup il s'est passé la même chose dans le Gard là où j'étais euh, les gens ont dit pareil on part de zéro on prend pas le modèle parisien mais finalement euh, on, on en est arrivé à peu près au même point hein, euh, et, et du coup il y a eu les mêmes euh, distance, enfin y a, y a eu les mêmes problèmes. problèmes qu'il y a eu dans, dans le Gard, je les ai ressentis aussi ici euh, par le biais des médias, enfin de ce que, tout ce que j'ai pu voir et entendre sur la place de la République. Okay. Quand tu parles le problème du coup, hein, quel problème exactement <rire> Ah ouais. euh, bah les sujets clivants de notre société actuelle, euh, il voilà, y en a plein, divers et variés, j'ai même pas envie de les nommer parce qu'en en fait ils m'intéressent pas vraiment ces, ces sujets clivants, moi ce que j'essaye de faire, enfin bon, euh, mon âme elle est, elle est plus ou moins diplomate, je suis pas contre la violence, je suis pas contre la non-violence, je suis un peu pour les deux. Euh, je suis pour qu'on puisse agir, qu'on sache, tu vois, qu'on s'affirme et tout, mais au bon moment, on fait de la bonne façon, avec le plus de recul possible, en étant le moins possible appliqué dans, dans la décision euh, violente. Ou, euh, voilà. Donc, euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mon boulot, c'est un peu ça, c'est de faire le médiateur entre tous ces euh, dissensus, ces gens qui se foutent sur la gueule pour euh, diverses raisons, et dix fois, euh, qui n'ont pas lieu d'être dans le débat actuel où on apprend à tous parler pour aller vers un truc commun, euh, voilà. Qui, qui nous rassemble tous, là, voilà. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux comparer vraiment ce qui se passe ici d'une manière différente avec euh, ce qui se passe euh, dans le Gard ou... <rire> Même encore à l'heure actuelle, après ce que j'ai appris aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai été... Euh, enfin, ce matin, euh, j'ai passé des heures au téléphone avec euh, divers gens euh, du Gard et tout, parce qu'il euh, y a eu euh, des infiltrations, euh, des RG et tout. Donc, c'est ce qui m'a euh, fait les appeler. Et puis j'ai eu euh, j'ai eu plein d'autres nouvelles. Et quand je suis arrivé ici sur la place, c'est les mêmes genres de problèmes que je retrouve, quoi. C'est trop marrant quoi. Des problèmes de. Euh, euh, de bien vivre ensemble, de bien. Euh, bien vivre ensemble qui qu a des fois du mal à se passer quoi, entre les gens parce qu'il y a des personnalités fortes, il y a des égos, il y a, il y a tout ça qui se mélange sur la place, il y a, il y a des fois l'alcool aussi, aussi qui est un problème assez récurrent, euh, même moi je l'ai vu pareil dans le Gard, hein, autant qu'ici. Ok, mais du coup, voilà, au niveau des problèmes, on a fait un peu le tour, au niveau du coup, des espaces de discussion qui se créent maintenant. Euh, Arrive-t-il à avoir euh, des espaces de discussion dans le gare, où les gens commencent vraiment à réfléchir sur des sujets, où les gens effectivement s'impliquent de plus en plus euh, dans Nuit debout et dans les problématiques que soulève Nuit debout euh, De ce que je sais, oui. Oui, ça se passe. et, et, continue tout, euh, et Il continue surtout... Au moins, je sais qu'il y a... Il y a... Plein de groupes de gens qui se sont euh, rassemblés et qui ont, qui, qui ont tissé des liens en fait euh, les uns avec les autres et qui ont appris à se connaître et qui ont commencé à faire des actions ensemble. Et à faire des actions euh, symboliques euh, avec euh, d'autres Nuits Debout de la région euh, autour. Quoi. Et ça, ça, je sais qu'ils fonctionnent ensemble dans ce qui est des actions euh, qui commencent à devenir des actions nationales Nuits Debout. Maintenant, c'est un peu ça qui est en train de se lancer, j'ai l'impression. Ok, donc, du coup, sur euh, Nuits Debout Paris, en tout cas, on assiste à, à beaucoup de commissions différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des commissions France-Afrique, on a des commissions du coup, pour récréer la Constitution, par exemple, des commissions écologie. Euh, Est-ce que, dans le gars, on retrouve du coup la mêmes plurivalence et polyvalence plutôt en tout cas de commission et donc du coup comment ces commissions se créent et comment les gens interagissent par rapport à ça ont-ils des petits groupes les uns les autres euh, Ben bah oui, ben bah justement euh, moi ce que j'ai observé c'est que même si c'est en, en plus petit euh, c'est plus petit, qu'il y a moins de gens c'est quand même ça qui se passe et euh, les débats ont été centrés autour de tout ce que tu viens de dire, euh, euh, la relation avec l'Afrique. Il y a un moment, il y a eu des débats là-dessus. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y a aussi eu un débat sur l'écologie, le rapport. Enfin, enfin, sur... Et puis, il y a eu... Enfin, moi, après, personnellement, je me suis, suis vachement impliqué dans cette cause de réécriture de constitution. Euh, donc du coup euh, avant Nuit Debout j'étais déjà impliqué là-dedans donc je suis arrivé à Nuit Debout avec un petit bagage sur ça quoi, sur cette idée de constitution, de tirer au sort les gens qui, qui vont le faire, qui vont réécrire la constitution et après bah, moi je me suis testé, je me suis mis à l'épreuve de voir ce que ça, ce que ça faisait d'écrire un article. Et euh, avec d'autres gens, j'ai très vite vu que, bah, on écrirait qu'il euh, y a des euh, assemblées euh, tirées au sort qui contrôlent les institutions, les pouvoirs, et qui déterminent justement la, la séparation des pouvoirs, euh, comme c'est censé normalement l'être euh, dans notre constitution, même si c'est pas respecté. Voilà. Okay. Tu parlais beaucoup de ton engagement avant. Hein. avant Avais-tu un engagement du coup précis dans un parti dans... Non. Ah non, pas dans un parti. Ouais. Excuse-moi, je te coupe là sur le coup, mais euh, euh, genre, je suis un peu révulsif. Euh, je m'en suis pris plein la gueule aussi pour ça dans ma vie, parce que euh, avant à 17 ans, je disais que n'irais jamais voter Et j'avais un, un avis qui n'est pas du tout le même que, que maintenant, c'est sûr. Mais quand même, je suis resté sur la même lignée. Euh, non, non. Euh, le vote même blanc euh, ne représente pas euh, ce que je ressens et ce que je pense. Voilà. Je veux dire, il n'y a aucun moment en votant euh, d'une quelconque manière, euh, je dis, je ne suis pas d'accord avec le système électoral, avec le système représentatif. On ne peut pas le dire. On peut voter pour un mec qui veut bien en parler ou quoi que ce soit, mais faudrait-il encore croire que ce mec peut faire quelque chose Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils ont beau faire de belles promesses, euh, euh, et ils ont du mal à les tenir euh, parce qu'il euh, y a plus, plus que, il y a plein d'enjeux, quoi, derrière, des enjeux internationaux. Et, euh, et voilà. Enfin... Et, et surtout banquier, surtout. <rire> C'est surtout ça, à mon avis, le problème. Et donc, du coup, pour toi, après, quels seraient les moyens pour pouvoir faire une Nuit Debout nationale, voire internationale, à, afin de pouvoir relier toutes ces personnes-là qui pensent qu'on doit changer quelque chose, et comment changer ces choses-là euh, bah Alors, justement, j'en parle un peu ces derniers temps, essayer de former une sorte d'organe central Nuit Debout qui serait un peu euh, un exemple de démocratie, où on tirerait les gens au sort, euh, avec une grosse rotation des charges, euh, c'est-à-dire que les gens qui sont tirés au sort, ils sont pendant trois mois, et après ils ne seront, seront plus tirés au sort. Tant que tout le monde qui s'est inscrit dans la liste des lignes debout, euh, tirage au sort, n'a pas été tiré au sort, aucune personne ne peut cumuler. Voilà, et donc l'idée ce serait de pousser les gens à justement à s'impliquer aussi, et c'est un peu ça Nuit Debout, hein. c'est de l'implication. Si je demande à tous les participants acteurs à Nuit Debout, est-ce que tu veux être tiré au sort pour faire l'organe central Même s'ils ne se sentent pas du tout d'être organe central, ils se diront si si je veux quand même bien participer au tirage au sort, parce que c'est dans l'idée démocratique, quoi. c'est qu'on puisse tous participer même si on s'en sent pas capable, parce qu'on va être capable, dès le moment où on va s'engager de le faire. Et voilà, c'est ce que je pense. Ok. Combien de temps tu restes -tu à Paris et du coup, penses-tu t'impliquer un peu plus hein, ah, Je vais bientôt repartir. Euh, je vais m'impliquer au moins jusqu'à la fin des grosses actions euh, prochaines, euh, jusqu'à la fin du mois. Quoi, et à la fin du mois, je redescends dans le Gard, ce qui m'empêchera pas de remonter. Euh. Ok, parfait. Donc du coup, tu seras là quand même pour le centième oui. de Nuit Debout ici et profiter des activités après ouais. pour pouvoir impliquer un peu plus de monde. Oui, ouais, ouais, je propose des petites actions aussi du genre euh, faire comme euh, Nice a fait euh, craquage dans le tram, un petit court-métrage On est reparti à Antenne et donc du coup on parlait de craquage dans le crâne euh, ah, dans, le cram. Dans, dans le tram. <rire> Cracage dans le tram. dans ouais, le tram. Euh, euh, ouais. qui, a été qui a été diffusé par Nice, en fait, de Nice, où ils ont euh, mis en scène euh, des personnes dispersées dans un tram qui commencent à faire comme euh, les assemblées populaires de Paris sur le cœur. Voilà, haut et fort euh, dans le tram et, et un peu comme le font certains mendiants. D'un coup il parle, et dès qu'il y en a un qui a fini de parler, il y en a un autre qui prend derrière et qui dit « il a raison le jeune » et tout machin. Et euh, voilà, donc ça c'est une action que, que je propose qu'on fasse tous. Donc euh, n'hésitez pas à regarder ce petit court-métrage euh, « craquage dans le tram » pour vous oui. inspirer. Qui seront diffusés du coup prochainement sur TV Debout. <rire> nous nous renseignerons du coup pour les obtenir et pour les diffuser par la suite. Voilà. Euh, après comme autre, comme autre action de ce que je sais il y a un, voilà, un appel euh, avec une commission que j'ai rencontrée direct en arrivant ici à Paris qui s'appelle la commission interne debout où on a décidé de lancer un appel pour la troisième, euh, troisième semaine de juillet où tout le monde se, se, se rejoindrait à Clermont-Ferrand tous les nuits debout qui se proposent euh, enfin qui ont envie de le faire, qui sont randonneurs qui sont chauds pour faire une randonnée euh, qui se réunissent à Clermont-Ferrand euh, la date on l'a pas encore, on est en train de la fixer, on fixera une belle date et euh, ce jour-là en fait euh, sur place à Clermont-Ferrand on choisira une montagne qu'on gravira euh, tous ensemble, tous les nuits debout. Euh, et et en haut de la montagne, on organisera un débat euh, démocratique euh, avec... Euh, on, peut, on peut y mettre des symboliques. Il y en a qui ont proposé de brûler, euh, de brûler euh, les cartes électorales. Il y en a qui ont proposé d'en faire une statue de papier mâché. Est-ce que c'était plus écolo euh, Voilà, enfin. Euh, et donc, Effectivement, la question d'un internaute à proximité est intéressante. Pourquoi une montagne euh, Pourquoi en haut d'une montagne Parce que quand on a marché dans la montagne, une heure, on est beaucoup plus intelligent. Je vous le rassure, <rire> non mais je dis ça, c'est pas de moi, c'est euh, voilà, pas forcément ce que je pense non plus, mais, euh, mais sûrement, hein, le fait de respirer de l'oxygène et tout, euh, peut-être ça, ça aide, non, ça aide à, à faire fonctionner les, les, les nœuds, Ouais, ça fait réfléchir et puis euh, voilà, on est inspiré avec une grandeur, une clarté de vue et pas des bruits qui nous assaillent un peu tout le temps. Euh, et puis bon voilà, le fait de marcher, ça t'oblige aussi à, euh, enfin, ça t'oblige, euh, tu peux pas boire, fumer et tout en même temps, tu fais, tu vois, et donc du coup tu es concentré sur juste marcher et discuter, du coup. Et tu peux continuer de discuter tout le long d'une marche, rencontrer des gens, et une fois que tu les as bien rencontrés, tu arrives en haut de la montagne et tu fais un gros débat avec tous les Nuits Debout de, de, de France qui seront venus euh, participer. Voilà. Très belle idée. En plus du coup la montagne peut être une métaphore sur ce que Nuit Debout essaie de construire ici et euh, le chemin qui nous reste à parcourir. Ouais, c'est vrai. Vrai, vrai, vrai, Et tu nous parles du coup beaucoup d'action, mais as-tu un contact que tu pourrais transmettre à TV Debout pour que les gens t'écrivent euh, oui, oui, oui. Euh, bah, en fait, le mieux ça aurait été la, parce que euh, la commission euh, inter Nuit debout là pour, pour ce qui est de, de cette action-là. Après, moi comme contact. Euh, euh, je sais pas, je donnerai mon numéro. <rire> c'est difficile de donner. Euh... Si, ouais, je peux ouais. donner un mail. Si, si, je peux donner un mail. Euh, Qu'est-ce que je fais Je le dis là, là Tu peux le dire là et on le retransmettra. Euh, en il est assez après, hein. facile à retenir. C'est un peu vieux jeu, mais bon, voilà. Grandir, bas, vivre, bas, ensemble. Hotmail.fr. Voilà, ça c'est mon mon email. Magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer des mails si jamais vous avez envie de rejoindre ces actions-là. Et rejoindre le mouvement. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai que je pourrais vous mettre en connexion avec, euh, avec les autres euh, commissions, euh, si, ce qui vous intéresse, hein, c'est clair. Mais bon, après pour ça, euh, je pense que si vous cherchez le nom de la commission directement, vous trouverez euh, leur page Facebook euh, ou, euh, ou un mail qui sera donné. Hein. En effet. La commission Internuit Debout. Voilà. Très bien. Du coup... Je peux peut-être proposer une autre action encore. Oui. Euh, alors j'ai proposé. Alors, il y en a une qui a été controversée, mais qui a très bien marché, qui est controversée. Après, je ne veux pas m'attirer euh, de problème. Mais euh, moi j'avais proposé à un moment, je disais, bon, on part du principe que tout le monde. Euh, on peut, enfin on ne peut pas faire de généralité, même si c'est sur euh, même sur des flics. Hein, sur des représentants de l'ordre. Il y en a certains qui euh, pensent bien agir quand ils. Tu vois. Euh, certains qui sont bien sûr des fachos et qui se prennent au jeu et qui tapent sur les gens et qui en profitent et tout euh, pour se défouler, pour asseoir euh, leur position dominante dans ce monde. Euh, enfin voilà. Mais il y a aussi des gens qui sont en doute, qui sont allés là-bas parce qu'ils n'avaient pas trop d'autres solutions dans leur vie, que c'était euh, la meilleure chose à faire, qu'ils avaient besoin d'autorité. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Et, euh, et j'estime que quand on n'est pas en conflit et qu'ils sont constamment là à nous surveiller sur la place ou ailleurs, on peut essayer de former des petits groupes qui vont aller dialoguer, non pas pour euh, converger forcément avec eux, mais pour au moins leur montrer qu'on est différent, qu'on pense pas tous pareil, qu'on a tous euh, voilà des façons de penser différentes, qu'on a des idées concrètes hein, sur la constitution ou sur d'autres trucs. Euh, enfin voilà qu'on leur montre que c'est pas juste euh, ouais on est révolté, euh, on veut plus euh, moins de sous, enfin on veut plus de sous, moins d'impôts. Enfin voilà que c'est qu'on réfléchit à des choses qui sont pour le bien commun de tout le monde et de tous les peuples. C'est ça aussi là qui dérange, je pense, euh, euh, à Nuit debout, c'est que ça engage tous les peuples. En effet, mais c'est une question assez intéressante. C'est du coup, la convergence des luttes, pour toi, passerait en fait par du coup l'inclusion de groupes qui sont en, en apparence un peu opposés, finalement. Oui. Et euh, donc du coup, comment réagirais-tu réagirais si euh, demain, euh, Manif euh, pour tous, euh, voulait rejoindre euh, Nuit Debout pour la convergence des luttes Oui, ben voilà. Moi, moi, tout seul à faire médiateur, enfin à faire diplomate, je arriverai pas, <rire> je te l'accorde ça c'est quelque chose que bah, je, je ne sais que dire, justement, je, bah, sans parler de ça, regarde, il y a les veilleurs qui viennent qui proposent de venir mercredi. Alors, voilà, moi ce que j'ai lu dans un article de, euh, de l'application Nuit Debout, c'est que euh, ils n'étaient pas les bienvenus, des gens ont parlé au nom, en leur nom et ont déclaré, ont lancé un peu ce mot d'ordre, comme quoi ils n'étaient pas les bienvenus, quand j'en ai parlé à d'autres gens. Ils m'ont clairement dit aussi, les connaissants, euh, enfin ils les connaissaient, ils avaient un avis sur eux, qu'ils n'étaient pas les bienvenus non plus. Même certains disaient, je leur jeterai des cailloux. Et toi tu discuteras avec eux, et moi je leur jetterais des cailloux. Moi je pars du principe que pour rencontrer quelqu'un, il faut que je le rencontre. Je passe pas par le biais de quelqu'un qui m'a dit que machin et tout. Je suis prêt d'abord à rencontrer, et si c'est vraiment un facho et tout, à me prendre une claque. Je proposais même, s'ils sont homophobes, bah, dans ce cas-là je vais faire comme si j'étais homosexuel comme ça pour, pour essayer de voir si vraiment ils ont un comportement homophobe quelconque et puis voilà tu vois je veux dire les choses pourront se poser là dessus mais euh, ou pas <rire> ça peut très vite dégénérer parce qu'il y a des gens qui, qui, qui, qui sont très nerveux sur ces sujets là euh, et bon voilà moi je ne sais pas trop quoi dire là dessus parce que c'est très clivant comme sujet C'est très clivant mais du coup pour moi c'est une belle conclusion ça veut dire que par les discussions on peut très bien amener les gens à se révéler sans être obligé de les frapper avant d'avoir discuté mmh. Ouais, voilà. ouais, ah, merci oui, bien. Okay. Et euh, <rire> du coup, bah merci pour ton intervention. Et bah, euh, on espère rien. te revoir très bientôt sur le plateau de TV Debout avec des actions et des images des actions en plus. Ouais, si bah vous vu mon petit bouclier Vous l'avez pas vu mon non. petit bouclier Il y avait écrit Peuple, réécris toi-même la constitution. Je suis pour le droit d'être nomade libre. Ah, Magnifique, tu l'as pas ici. Et non, il me l'a été confisqué par les keufs. Ah, et alors, c'est mon. Ah, je devrais pas le dire, mais euh, si. C'est mon objectif prochain récupérer un bouclier. <rire> Le ah voler, euh, Ils vont volé un, je vais leur voler le, je vais leur voler un aussi quoi. Si vous me voyez avec, euh, me dénoncez pas s'il vous plaît. Aucun okay, problème, de toute façon un bouclier est une arme de défense et non une arme d'attaque. Euh, oui mais pourtant ils me l'ont enlevé, ils m'ont dit c'est une arme de défense, vous êtes dans une, euh, une occupation, euh, vous êtes dans une, un endroit de manifestation. Donc euh, vous n'avez pas le droit, voilà, ils m'ont pris, ils m'ont dit vous le récupérez je ne sais pas où et j'ai fait euh, des milliers des cents pour le récupérer mais c'est de l'effort en vain. J'ai d'autres choses à faire hein, plus intéressantes que courir après un bouclier quoi. Je le récupérerai ah ouais. en temps voulu. <rire> en main à main, quoi. Trois dans les yeux. Tom à homme. Bon, voilà. Merci. Merci bien, en tout cas. <rire> Bonne soirée. Bonne soirée.